Chauffer de l'or en trop en plus, je crois. Ah, ouais, mais là, c'est chaud là pour moi. Si je veux dire, il y en a deux qui sont la taupe et deux à qui je dois faire confiance. Mais tu sais pas à qui tu vas faire confiance. Bah, à ce moment-là, Pega c'est vrai que c'est pas trop de venir quoi. Si c'est 3 c'est un peu, mais. Bon, je vais remonter, prendre du, cuir, prendre du cuir et je vais redescendre. Bichard ouais, je... ouais. Tu veux remonter, ouais. prendre du cuir et redescendre Ouais je pense, bah tu viens remonte au pire Non non non, ils non, vont s'enfuir ouais. avec cette op Je sais ouais. Ornette, tu euh, un peu de jams Non, là j'en ai zéro Bah j'en ai deux au, pas pire, au, pire, au, pire, au pire ce que tu peux faire c'est prendre déjà l'opsy le, le, le, le J'ai déjà l'opsy justement, okay, regarde ça bah, okay. je disais, parce que là il faut qu'on se fasse un gros. Les gars faites un escalier pour tout le monde non, non Non. comme ça, gros, tranquille ouais. Bah t'es quoi, remontez tous au pire on les rejoint oui, mais justement, c'est pour ça que. René tu, pas. Pa... René, tu pourrais me passer une, une pomme, j'en ai qu'une. René, ouais. en haut, tu pourrais me passer une pomme, j'en ai qu'une. Ah, je te passerai de l'or. Ouais, merci. Ah, encore 8. Là, lui, je sens c'est pas la taupe. Sinon, il partagerait pas. En fait si j'étais la taupe comme à chaque fois je me barre directement, Je je cherche pas à comprendre Parce que là ouais, j'avais tout, hein. tout le temps de me barrer J'avais tout le temps de me barrer oui. mais par contre tu t'es barré genre t'es pas revenu après genre... Au début au début, bah, au début bah gros je... t'as vu les grottes que j'avais Moi aussi Non non en vrai j'ai pas... pas du tout vu t'es bah, en, en gros, en gros je suis tombé au début dans une faille, la faille m'a donné à des grottes qui étaient couches 11 qui m'ont donné une autre faille Ensuite à d'autres grottes qui m'ont donné une autre faille Du coup euh... ah, ah, Les gars vous êtes en haut Ah ouais Euh il est vers là haut les gars, attendez-moi Attends, un peu. attends. Normalement, il y a personne 0-0, tant mieux, on peut. Ah, par contre, go prendre mais le euh, lapin. Fares, -moi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je prends juste le lapin. Ouais, moi, je serais plutôt partout que si on trouve du cuir avant, euh. T'arrives pas avec eux. Hein. T'es sûr Mais si, tout de même, mec, on c est obligé. C'est il... trop, c'est trop, tu vois, ça. Je penserais pas, mais Pega il parle plus, hein, tu vois, genre, il dit plus rien. Ouais, c'est vrai que Pega il est louche. à gauche, y'a a pas. Ah, Samy, Samy, Samy mec. T'es en jeu au niveau corde. Mais il... Non, non, justement, il a, pas, il, a, il a pas les cordes, son PC c'est de la merde. Euh, T'as combien de cuir, de rabbit J'en ai pas du tout, j'en ai pas récupéré. J'ai des pattes. Ah, hein. Attends, je sais d'en trouver, trouver. est-ce qu'il a pas des choses ou des trucs comme ça là Samy! Ah, t'es là! Mmh. Là, derrière toi! Ok. Attends, y je Il y en a go... pas loin, vas-y. Mmh. Eh, ah, Dark Hugo, <rire> il est chaud, il a fait des kills. Hein. Ouais, ouais, il a géré. Hein. C'était quelqu'un de sa team, Dark Hugo? C'est peut-être une top alors. Go aller vers cette Rox. Si, un il est vers le haut. Vers -haut. Euh, 11 000, je crois. 11 oh, 000. Attends, bah ça va être bien pour ses vieux. Ouais. pour ses abonnés. Il est une top. Surtout qu'il fait tout le temps du roche ouais. et tout, du coup. Euh... Ouais. Là, là, on va être juste au-dessus de cette ouais. Oh non Dark Hugo est mort. GG. Bon bah, RT. Ah, allo juste en dessous. Ouais. Il est là. Il est vers toi, je vais miner. On mine en dessous de nos pieds comme ça Non, non, non, tu fais du 3 x 3. Tu mines 3, tu descends, tu... enfin tu mines 3, tu vérifies. Non, non, mais tu... Tu, tu vas. Ah, y'a y pour... une faille, y'a une faille, y'a une faille, y'a une faille là. Go sauter dans l'eau. Où oh, vous êtes Y'a de l'eau là C'est moi a de l'or là, j'y ouais, vais. Non, j'y vais, j'y vais. Oh mais les gars mais vous faites un NON là. NON NON <rire> <Mais> non Merde <rire> Oh mais la pire mort au monde Non Oh le pauvre Il a pas de chance Ouais... <rire> <rire> <rire> <My skin. rire> oh Oh Oh putain j'ai peur si ça croque Non on fait ah, pas, sûr, pas ça. en du coup Oh ouais, nice Tenez euh, Tenez ah, il, il, il, il était top ou pas bah, euh. Il, il a, on a le droit de le savoir. Ah, hein j'ai récupéré 3 œufs de blaze. Ok, il était top. Nice. Cool, ça c'est lourd, ça c'est grave lourd ça. Wesh. Ouais, comment je suis mort là <rire> Oh, les gars, je, je suis top, je suis top. Et non, je suis pas top. Bah, si, bah, si, si, si, si t'avais 3 œufs de blaze. Même. Et même, t'as pas le droit de le dire. Là. Oh les gars, attendez Oh les gars, j'ai un. P... Ah non, oh non, oh j'ai failli louper mon enchant. Mais gros, le seul bloc, il pose un bloc sur. Putain, ça me casse les couilles. Tu vois, t'étais top du coup, Bichard qui moi Bah oui mec euh, On aide Ah mais il a pas le droit de le dire Oui mais il y a trois œufs de Blaze là, c'est bon Ah oui bah il était top Du coup il reste encore une taupe c'est ça Ouais Et PK ah. il donne pas de nouvelles PK donne pas de nouvelles Euh... Genre vous êtes ensemble depuis combien de temps vous Nous, depuis ah, le, début. Plus le début Parce que Samy il sait pas trop gérer les coordonnées genre... Son, en fait et il a un PC de merde Et donc là, vous vous faites fait confiance Ouais moi j'ai fait confiance bah oui c'est mon, ah mon frère quand même canne, il y avait de la canne mais euh, même, par même. contre Sammy, euh, non tôt, non mais... oh les gars euh, vous aurez des, des diamants euh, non moi j'ai juste ce que j'ai sur moi il m'en faudrait de deux diamants bichard non putain t'as combien de pommes j'en ai une, euh, une deux, ah Samy, Samy, t'as tout récup t'as tout récupéré pommes non non mais là j'en ai que quatre hein. mais vous, avez combien, vous avez combien vous combien de pommes euh, de pommes euh, en or moi bon, j'ai une deux Et toi moi quatre je vais en avoir deux vous avez pas d'or en rable euh, J'en ai deux, de... j'ai deux d'or en dans... Attends, je te mets dans ton four, mec. Euh, par ah contre, j'ai ah, 4 d'obsidienne Bah, en fait, euh, t'as l'enchant. Ouais, ouais. Et t'as fait la. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Merde, euh, la... Samy. Ouais, t'as t'appeler Samy. Oui, ah, oui. T'as de l'or en rable. Euh, J'en ai. Ouais. Combien? Tiens, je te mets ça. 5. Euh, ah parfait, là, ça prend faire une gap. Tu prends m'en laisser. Euh... Ah, mais non, non en fait, t'as raison, t'en as pas vas pas quoi. Euh, faudrait peut-être combiner un peu plus pour se faire un peu plus de stuff. Toi, t'as tes trois pièces, Bichard, mais nous non. Ouais. Bah, c'était son stuff. Hein. Il avait il avait deux pièces. Hein. Et j'ai un casque ah, en okay. rap, du coup. Mais... En diamps Ouais, oh, ouais. Ok. Euh, Vas-y, bah, donne ton casque alors. <rire> Le mec qui te raquette direct. Oh, oh, oh. oh. <rire> j'ai un casque. Eh, hey, je vous ai ramené l'enchant. Es, tranquille. Hey. Euh, mais les gars, euh, faut, faut que je me fasse des épées de merde. Euh, T'aurais dû faire euh, cuit euh... Ah non, c'est bon, jeu Ah, bah, j'ai pas de fer. Est-ce qu'on essaie de retrouver Pega ou pas du tout Ah, j'ai mon fer. Bah, si, attendez, attendez, s'il veut pas venir, attends. S'il bah, veut pas venir, c'est la tente Bah, moi, tu peux mon charbon, du coup. Ah, elle a dit, yep. Ok. En vrai, je sais pas la théorie qu'il aurait à revenir à. Bah, à... ça se trouve, c'est pas la taupe. Hein. Ouais, c'est possible. Ça se trouve, c'est un de vous deux. Ouais, en tout cas, je sais que je suis pas taupe. Bah, moi non plus. J'aurais vu dans le message sinon. Est-ce que quelqu'un peut poser du charbon dans les deux fours là, s'il vous plaît? Euh, dans les. Ouais. Ok, okay. Les gars, j'ai ma Sharp 6. Sharp 6, le... mais arrêtez. Il... Arrêtez avec ce rire, <rire> <-bringue> bizarre là. Il <rire> faudrait plus de level. Ouais, c'est vraiment mon frère. C'est sympa. Bah... Oui, bah, en fait, ah oui Où je joue le genre, euh, joues, euh, à la PS4. Et après, au moment, il a arrêté et du coup, il est venu sur euh, sur... ABC. Il, a, il a un PC pour lui Bah, en fait, c'était mon ancien PC, mais c'est un PC de merde, genre il tourne vraiment à 30 FPS quoi. Genre, euh... Ah, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf pour jouer, mais il, a, il arrive bien ça le gêne pas du Bah, euh, vous avez coup. des rods ou quoi Non, non. Euh, ouais. non, et toi Non. En, en vrai, c'est lui... cool qu'il cool qu soit mort accidentellement et qu'il nous donne euh, que ce soit l'ato. Bah, ouais, mais dommage pour sa saison, mais cool pour nous quoi. Mmh, du coup, ah, je y me fais. Tu deux d'or, Fares euh, Je lui ai donné à cette rox. Vas-y, on te autre rejoint, autre on finit de s'enchanter, on te On prend l'enchant, t'inquiète, on, on l'oublie pas, on est pas con. Toc, toc toc toc toc 9 levels ou 7 levels Moi okay. oh, il me faut, faut des levels Bon hein. oh bah go chercher des levels Putain ça me... Euh... Prends pas tous les levels c'est trop t'as. Ok je du baisse du charbon et il y y'a de la redstone si Ouais bah merci parce que du coup, avec son kit Blaze, là j'ai eu un livre Fire Aspect. Lourd mec! Si tu veux, tu peux me le passer, mec, parce que je vais te dire directement, j'ai une T3 en diable. Ah ouais! Ah! Je me suis dit, je suis mieux à faire une grosse épée. Ouais, mais tu pourras pas te mettre 3 quarts. Pourquoi? Parce que c'est. L'épée elle compte comme une partie. Ah ouais? Bah c'est pour ça, donne-moi ton Leaf Fire Aspect, comme ça au moins j'aurai T3 Fire en diam. Mais j'ai déjà mis dans mon livre. J'ai déjà mis dans mon. Mon épée, tu là, je te vends si tu veux. Non, mais t'inquiète, je fais pas confiance quoi. Non, mais gros, t'inquiète hein, Tu veux que je te tape avec euh, <rire> Je te crois pas. Ah, je ah, peux pas me perdre d'autres parties avec mon épée Ah bah non, du coup, non. Enfin, t'es à, deux... à deux parties, c'est maximum. Ah, relou. Ouais. Pourquoi, mais pourquoi les pour en c'est qu'une partie euh... bah, Parce qu'elle fait quand même un dégât de plus. Bah. Euh, si un mec il a une charge 4 en fer. Euh... Bon, on l'a dit dans les règles, on va pas le changer maintenant. Si <rire> ah ouais. pour pour lui. C'est bon, euh, c'est rien. Bon, on minuit tout droit parce qu'il y a rien. Suifo. Ah, okay. Oh, moi, il pars, a là. du ah, euh, Par contre, il est... Faudra après aller à vu que j'ai. Du... Vu que j'ai du. Mais les, po les potes de force, elles sont off. Ouais, mais il y a les speeds quand même. Ouais, bof. T'aimes pas trop Bah, on s'en fout un peu, non c'est comme tu veux. Non. C'est comme tu veux. Écoute. Comme vous voulez vous. C'est après, on verra. Bah, après, c'est là où il y aura du fight quoi. Si on veut du fight, c'est dans Nether. Je pense. Tu peux me la laisser la redstone Là, il y a du lapis. Vas-y, laisse. Pas forcément, je pense pas qu'il y a tout le monde. Bon, on peut, on peut y aller si vous voulez hein. Ça me dérange pas, bah, on attend Pega et on. Re... Et on voit après. Euh... Moi, je me fais mater 3 Fire et voilà. Mais les Fire, ils étaient Bah oui. J'aurais pas dû faire un tour pour j'aurais dû écouter. J'avoue. T'as pas écouté les règles, t'as su. <rire> en plus, tu faisais le fou, hein! Non. Si, si, tu parlais, tu parlais. Les gens qui venaient me parler. Toujours à rejeter la faute sur les autres. C'est vrai que c'est ces ouais, ouais, ramené ouais. genre en toute fin, genre, il a dit, eh, je peux participer? Ouais, y'a a genre, il m'a dit, il fait un RR. Je lui ai dit, c'est quoi un Top Gun sur un Factory? Je dit, vas-y, bah, j'ai rien de prévu. moi euh... oh, je m'inclus. En fait. J'entends un zombie. What the. Wow. Oh. <rires> Qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as Il m'a fait trop peur. T'as perdu moins 3 coeurs, mec. Non j'ai pas perdu de coeur. Ah ok. Il y, a une, il y a une faille au dessus de vous. C'est là où on peut trouver des levels si vous voulez des levels. Par contre il y a 50 000 creepers. On est normal. Bon là niveau charbon je suis bien si vous voulez. Ah, t'as combien de diamants Enfin, t'as une T2 en diamant là non. Euh, j'ai un gars. Ah, nice. Ouais, ça Au pire, au pire, je être là, hein. Tu sais quoi, tu. Mais non, je peux les garder, Mais t'as utilisé tu sais vraiment beaucoup de diamants pour la faire ou t'as ah, juste fait là, des livres évidemment. Ouais, mais au pire, je suis tombé les steaks, mec. C'est mieux d'avoir une partie que une T3 en diamant. Ça dépend, mec. Ça hein, change pas grand chose, hein. C'est la partie. Ouais, ça, ouais, c'est vrai. Ça, ouais, après je sais pas, moi je préfère avoir une partie que... Ça dépend si on, peut... si on va nether, on peut se faire des T4 assez facilement. Et dans ce cas on serait bien. Euh les gars, est-ce qu'il y aurait quelqu'un de vous qui aurait un diamant Non Un diamant Euh non j'ai pas. Mais t'as pas récupéré du diamant sur Arned Si si. Euh non sur Arned non. T'as combien de diamants là Enfin j'en avais deux, mais là si je viens de me faire mon... But. Ah. Et euh j'aurais assez pour un casque avec un diamant. Oh ouais. Pardon. Oula elle est belle Oups Passe bah, ça devant, ça vient comme ça. Ah mais je m'y attendais pas. Open <t> yeah. Ça ce serait bien que, est que bien. tout le monde ait son chat d'activer. Ouais Ouais, continuez un peu dans la faille, vous verrez il y a une autre cave après encore Là ah, je suis, trois là, trois je suis là, je te vois, je te vois Ah, nice Ah, Samy, il, son... il a son pantalon Allô il, il, un aura... pantalon. il aurait pas dû se faire un pantalon, parce que si j'avais 3 diamants et qu'il en avait 5 cinq... Bah, Samy, t'as combien de diamants, là T'as dit quoi T'as combien de diamants, il là son Si, si, il se l'a fait, mais... mais il a encore du diamant arabe Bah, ouais, moi il m'en faut un, il m'en faut ouais, un ici quand un Ouais, mais t'as un pantalon, ça protège mieux, Sammy. Faut que tu le passes à quelqu'un d'autre. en pantalon, ça protège autant que le casque ou les bottes. Hein, on va dire... on ferait ah trois parties. Ouais. Ah, bah, Sammy, t'aurais pas dû faire ton pantalon. Pourquoi Parce que ça, ça protège autant que le casque ou les bottes et euh, du coup, euh, ça coûte plus de diamants. Bah, je sais pas, on m'a pas dit, moi. On m'a pas dit, moi. Bah, il m'en reste 4. Oh, t'es là on l'entend plus, on l'entend plus. Si, si, il est là. Moi, j'entends. Je Laisse-moi tes 4 diamants. S'il te plaît. T'es où ah, T'es au-dessus. Là, attendez, je vais miner sur vous. Ah, vrai, euh le, le, Donc, le casque. Le casque, le casque attends. attends Paris, les bottes, ça protège autant que le casque. Oui. Bah, attends, je m'en fais un. Mais non, non. Tu suis Non, mais c'est. Passe-le à, à moi, soit à Cetrox. Non, non. C'est ces du diamant. Non, mais ça tu que tu fais pas du, du, des, du truc que pour toi. Yo, c'est euh, Samy, t'as quoi T'as ça euh, T'as diamant, ouais, ouais. mais je peux mettre mes 3 parties, tu vois. Ouais, mais euh. Bon. Non, donne-le à, donne à Bichard. Ah, Bichard, mais lui, il a déjà 2 parties comme moi. Y'a quelqu'un, y'a quelqu'un, y'a quelqu'un. Y'a y a Beast. On va être trop tard, de toute façon, on est repérés, les mecs. Bon, on fait du bruit. Ah, les gars, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, ils sont au-dessus, sont loin, t'auras pas du précope. Mais quand même, parce que je suis à mon truc, cas Tiens, euh, donne-moi tes diamants, Bah, ah, je viens de faire des, des, des bottes. Ah, mais il, il te hein, reste si un diamant pas ou pas Vous voulez pas qu'on revienne Tu les veux ouais, Pas sûr, pas sûr, oh. ah, pas c'est les bottes, Samy. Je ne me passer. Hop, tu pas voir Ouais, on est les heures, nous, hein. Mais dis quoi, tu peux voir On Mais les heures, hein. Mais si, on fait les speed, là, gros. Mais Ah, vous êtes les heures Oui, on est Ouais, c'est vrai que ça paraît logique, c'est on se part, on se mec, Non, mais ils sont les heures. C'est Nether c'est Euh attends tu peux me passer l'enchant s'il te plaît Michel Tout à l'heure retourne en fait quoi Je veux l'enchante. Tiens, l'enchante, cadeau. Oh reste, reste J'entends des gens, y'a des gens qui sont pas nether. Là. Je les ai entendus. Où Je sais pas, j'en ai entendu. C'est pas la team à Encore des autres. Ils croient qu'on est nether. Ils croient. Ils croient. Ils croient. sur des heures sinon on les verrait. non Attends, euh, est-ce que quelqu'un aurait un d'or Citrox? Oui, un d'or. Ouais, vas-y, je peux faire tourner. Je peux me faire tourner. T'as cru que c'était un roi ou quoi? Mmh, merci. Attends, C'est trop que c'est exposé. c'est assez exposé. T'as mis à droite là comme ça. Oui, c'est vrai que ça m'a bien. Euh, T'en as combien joué. Mais attends, t'as une épée en jams, t'as pas le droit d'avoir 3 pièces Ah oui, t'as pas le droit d'avoir 3 pièces. Ah oui, merde Oh, putain, on mettre les boss ton casque Non, non, donne les bosses, moi je veux les boss Moi je veux le casque Mais de toute façon, il y a du jams en arabe alors. Bah vas-y, fais tourner le jams en arabe Fais tourner euh, encore comme un chien, désolé Petit t'es là Attends, on le protège, on le protège Bouge pas T'es une road non, moi non. non. Allez, ah, ghost. Allez, ah, ghost, ouais.